L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire un devis depuis le CRM de Odoo. Donc ici, j'ai une opportunité commerciale qui va se transformer en proposition. Donc là, on estime que c'est bon pour faire un nouveau devis. Avant ça, il faut que je complète un petit peu la fiche du client, hein, puisque vous voyez, je n'ai pas... d'adresse, Ni rien, donc euh, bah, je vais lui mettre euh, des choses un peu fictives. On s'en fiche. On va dire qu'il habite 6 rue du Porouette à Merdrignac en France 22 230. Son téléphone 02 96 28 41 12. Et je vais aller dans Contact et Adresse. Donc là, je vais ajouter une adresse de euh, facturation. Et je peux aussi ajouter une adresse de livraison qui sera exactement la même. Je sauve mon contact, je retourne sur le pipeline, et je peux créer directement sur l'étiquette un nouveau devis avec les adresses de facturation et de livraison que j'ai rentrées dans la fiche client de durand Jacques. Et donc je vais pouvoir ajouter un article. Alors si jamais il n'existe pas déjà, vous pouvez le créer à partir d'ici. Oui, je peux créer une moto ou alors j'en prends un qui est déjà dans la liste. Donc là, moi, je vais prendre la moto bineuse de chez Staub. Ici, j'ai négocié le prix à 450 euros avec mon client. Alors Évidemment, ça, ça sera du hors-taxe. Hein. Et je peux envoyer par mail ce devis à mon client. Alors, je vais d'abord le sauver et ensuite l'envoyer par mail. Alors ici, ce, ce mail-là n'existe pas, hein, donc je ne vais pas envoyer le message, mais vous voyez qu'ici, Odoo a généré un mail un peu automatique, que vous pouvez bien sûr mettre à votre sauce, avec le numéro de devis, en PDF, pièce jointe le devis en question. Vous voyez que le modèle de mail ici, peut être choisi, ça va changer un petit peu le, le contenu là. Et ensuite, je fais envoyer et automatiquement, le client va recevoir un message avec le devis. Là, je vais faire annuler. Je reviens ici sur mon pipeline. J'attends la réponse de mon client au devis que je lui ai envoyé. S'il si répond favorablement, je peux passer l'opportunité en gagné. Sinon, je la passe en perdu. Si je la passe en perdu, eh bien, ça peut être pas mal de modifier et d'un peu dire dans les étiquettes, par exemple, pourquoi euh, prix trop élevé, temps d'attente trop long, enfin voilà, essayer de, de déterminer pourquoi cette euh, opportunité a été perdue. Comme ça, dans une même situation, peut-être vous changerez un petit peu votre façon de faire pour aboutir à un autre résultat. Et voilà!